Alors je vous présente mon moteur ionique. C'est tout simplement un flyback qui fait une haute tension dans tout mon montage. Donc euh, sur les pales ici, il y a de la haute tension. Et on va le mettre en marche, vous allez voir ce que ça va faire. Et ça tourne. Et je peux même accélérer la rotation. Ça tourne. Quand je l'arrête, ça s'arrête. <rire> Alors, je vais vous expliquer le fonctionnement. Ici, la haute tension se rend dans mes pales par une aiguille, ce qui fait que la friction est très faible. Et mes deux pales sont alimentées par une haute tension, donc il se crée un champ tout autour. Mais, le champ est plus important aux pointes, on appelle ça l'effet de pointe. Donc, il y a un champ très important aux deux extrémités. Et ce champ-là ce champ va ioniser l'air, ici. Donc les ions vont, être, vont subir une force dans le champ, vont être repoussés, et ça va faire un vent d'ion. Et par réaction, troisième loi de Newton, il y a une force qui va être appliquée dans cette direction-là. Donc la, la somme des deux forces comme ça va faire un moment de force, et c'est ce qui fait que ça va tourner. Donc le moment de force va accélérer la rotation jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre avec la friction. Et à ce moment-là, la vitesse de rotation va être constante. Alors ici, j'ai rajouté un anneau de métal que j'ai relié au ground, ce qui va avoir pour effet d'augmenter la différence de potentiel. Et donc, si la différence de potentiel augmente, le champ ici va augmenter et logiquement, ça devrait tourner plus vite. Ce serait quand même intéressant de calculer la vitesse de mon moteur. Pour ce faire, je vais utiliser un stroboscope maison. Donc, en fait, c'est simplement une DEL qui flash avec une certaine fréquence que je mesure avec mon oscilloscope. Donc, ici, par exemple, c'est 9 Hz. Donc, ça, ça veut dire que la DEL elle flash 9 fois par seconde. Donc, on va se plonger dans l'obscurité. Et je vais allumer mon moteur. Ainsi que mon stroboscope. Donc j'essaie d'ajuster en fait. La fréquence de mon stroboscope. Et voilà. C'est à peu près immobile. C'est difficile à voir sur la vidéo mais. Dans la réalité c'est immobile. Et j'obtiens exactement 10 Hertz. Donc, ça veut tout simplement dire que mon moteur fait 10 tours par seconde.